Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit tutoriel de démonstration dans lequel je vais vous montrer mon petit achat de ce matin que j'ai reçu enfin je l'ai acheté il y a 4 jours sur Amazon et je viens de le recevoir ce matin c'est ce set de, de matériel de dessin qui va certainement faciliter le choix pour certains d'entre vous alors il se présente comme ça en petite en petite valise arcette alors c'est un ensemble de, de, de crayons pour esquisse et alors voilà quand on l'ouvre on a différents euh, outils de dessin ce qui est vraiment très très chouette et ce qui facilite vraiment énormément euh, la tâche le choix euh, au niveau euh, des, des crayons graphite, etc. Donc voilà, ça se présente comme ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai vu ça sur Internet et j'imaginais que j'allais recevoir une petite boîte. Mais apparemment, la, voilà, le, la petite valise, euh, comment je vais appeler ça Le petit set euh, le, la petite valise, est, est, est assez, con, assez quand même grande. Il y a juste un inconvénient, c'est le poids Alors, il a été peint avec une matière, je ne sais pas, euh, pff, enfin, ça sent très très fort. Vous le laissez euh, quelque part... Euh, S'aérer euh, un petit peu, et puis apparemment l'odeur va partir au bout de 2-3 jours. Alors euh, voilà ce qu'on reçoit à l'intérieur c'est un petit carnet, un petit bloc de dessin, des feuilles blanches. Ce n'est pas du papier Bristol, c'est du papier à fin grain dans lequel vous pouvez tester euh, donc, euh, voilà, vos crayons, vos pastels. Alors là, nous avons une gamme de crayons pastels. Et nous avons différentes couleurs. Alors ici, nous avons aussi différents fusains, crayons fusains, du plus dur médium au plus soft. Ici, pareil, nous avons différentes gammes de, de mines de, de graphite. Alors nous avons du 5H. Euh, jusqu'au jusqu HP et puis du B, du plus gras 2B, 3B, 4B, jusqu'au 6B ça c'est vraiment chouette pour ne pas vous embêter à acheter par unité alors ici nous avons 12 petits bâtonnets de fusain coloré euh, je vais vous les montrer alors, ça fait pour chaque couleur vous avez euh, deux petits bâtonnets Ici, pareil, c'est euh, un peu plus clair. Et ça, c'est vraiment chouette pour faire des esquisses, des, des pour faire des croquis. Euh, alors, une fois que vous avez terminé, moi, je vous conseille de, de conserver quand même les petits couverts que vous avez ici. Alors, il y a juste une chose que j'ai trouvé euh, pas terrible, terrible, c'est le petit bonhomme. J'avais lu ça sur un commentaire d'un client euh, qui avait acheté. Franchement, euh, pour moi... Ça vaut pas grand-chose. Euh, bon, on a du mal à le... Bon, ça fait un peu décoratif, tout simplement. Ce n'est pas... Ouais. Je pense pas que ça va être utile. Bon, en tout cas, pas pour moi. Bon, là, vous avez son socle. Pour qu'il tienne... Euh... Bon, il faut avoir euh, un peu de force pour le mettre. Mais bon, voilà. C'est le seul truc euh, que moi, je trouve que qui est inutilisable alors les gommes c'est un peu marrant parce que bon elles sont mimi euh, toutes petites mais bon une gomme ça vaut pas grand chose hein. pour euh, un euro vous en avez 4 euh, les gommes en caoutchouc euh, la gomme mi-de-pain ça par contre aussi euh, elle est trop petite mais bon euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir euh... ça dépend chacun euh... Chacun choisit la gomme qui... Euh, c'est vrai que c'est pratique une gomme mi-pain parce que, bon, on arrive à aller malléable, etc. Mais bon, c'est pas pour moi obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Vous pouvez... Moi, j'ai... Pendant des années, je... Voilà, j'avais des bêtes de gommes. Hein, c'est pas vraiment euh, très, très euh, essentiel. C'est essentiel, c'est toujours pratique, mais bon. Alors, vous avez ici euh, des estompes. Là c'est un affûteur de mine, alors euh, si vous voulez euh, avoir une mine euh, avec les petits bâtonnets, une mine euh, bien pointue ou alors le, avec les pastels, les fusains, bon bah, ça c'est à vous de voir. Comme j'avais dit dans une des, de, des vidéos, pour moi le, le meilleur c'est ce taille crayon, ils sont robustes, ils sont, ils sont vraiment très pratiques et ils résistent euh, vraiment bien, en plus on a deux, deux entrées de, de diamètre différents. Là, vous avez euh, six petits bâtonnets, six petits bâtons de fusain, et euh, vous avez ici six petits bâtonnets euh, à esquisse. Hein, ce sont des, des mines de plomb pour moi, en tout cas moi, c'est ce que je pense. Oui, hein, ça a l'air. Hein, ce sont des bâtonnets de mines de plomb. Là, c'est de fusain. Euh, je pense que je vous avais montré ça et ça par contre, ça aussi euh, ce sont des fusains alors ce sont quatre pièces de fusain de vigne c'est super fragile c'est tout fin c'est très salissant <rire> pour ceux qui n'aiment pas trop euh, se salir les doigts déjà vous voyez euh, je n'ai pas fait grand chose et je, je me suis déjà sali les doigts euh, avec, euh, avec ça je crois oui, c'est ça. Donc là, euh, pour ceux qui aiment les effets de, de matière, pour faire des, des croquis, etc. Euh, ou alors pour préparer les fonds. Et vous avez, ça c'est vraiment bon. Enfin, vous avez des petits gadgets, un peu comme la petite latte, le petit bonhomme, le mannequin de bois. Là, vous avez une petite, éca... une petite latte. C'est toujours pratique. Pourquoi pas Mais bon. Vous pouvez, vous pouvez vous en passer. Mais bon, ça dépend, ça dépend de ce que vous allez faire avec. Par la perspective, c'est toujours pratique. Alors, je disais, euh, voilà, les, les estompes. Bon, moi, je l'ai euh, acheté en, en réduction. Euh, je crois que j'ai payé 27 euros et quelques. Grosso modo. Donc voilà, ça c'est à vous de voir si euh, ça vous intéresse de brûler les étapes au lieu de vous casser la tête à faire le choix du matériel, de dessin, qu'est-ce que je, vous allez prendre pour, euh, pour faire des croquis, euh, des, des croquis euh, des, euh, quels sont les pastels qu'il faut pour faire un effet de sanguine, etc. Donc ça c'est à vous de, de faire votre choix en fonction de vos possibilités euh, financières, bien sûr. Moi je vous dis sincèrement, euh, ça fait plus de 25 ans que je dessine et euh, euh, Je m'en suis passée pendant des années, mais hein, quand on a une boîte comme ça, c'est toujours tentant et c'est encourageant. Et puis quand vous avez mis le prix, ben je pense que c'est quand même une petite motivation qui va faire que vous allez vous y mettre et, et goûter à tout euh, à tous les outils pour, euh, pour essayer un petit peu de pratiquer et de vous lancer et en même temps de voilà de, de, de dépasser ce, ce cap de, de la peur de, du du matériel voilà bon moi je trouve que c'est vraiment un très chouette investissement c'est pas donné et c'est pas trop cher non plus parce que si vous comptez à l'unité ben forcément vous allez tomber dans le prix euh, là au moins vous avez tout présenté si vous êtes quelqu'un de, de bien ordonné pas forcément maniaque, mais de bien ordonner à chaque fois que vous aurez terminé avec votre crayon, vous le remettez à sa place et eh ben, vous vous, vous, vous, y, vous vous y retrouverez euh, moi je pense que quand on fait euh, du dessin la première des choses à, à savoir c'est euh, prendre soin de son matériel quand même c'est la moindre des choses parce que ce sont quand même des outils qui ne sont pas donnés euh, et puis quand on est organisé on sait se retrouver, on gagne du temps et euh, c'est toujours agréable d'avoir un plan de travail bien rangé, bien ordonné, bien. et prêt, et prêt à l'emploi. On a juste qu'à se servir. Voilà, voilà ce qu'il en est de la petite démonstration, de la petite valise. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Entre-temps, portez-vous bien et merci d'être là. Au revoir!